Ça plaît, à liker. Yo Aujourd'hui on se retrouve dans ce mercredi pour parler d'amour et de sentiments. Mais surtout, pour répondre à la question que tu me poses depuis environ deux ans, comment savoir s'il est amoureux de moi ou non Et au risque de te décevoir, et je m'en excuse par avance, mais sans être proche de la personne, sans partager des moments d'intimité, sans la connaître, il ou elle ne peut pas être amoureuse de toi. Je te parle de vrais sentiments amoureux, on confond très généralement à cet âge l'attirance et l'amour. Il y a même une étude qui dit que c'est entre 8 et 9 mois de relation qu'on peut considérer être amoureux d'une personne. Et moi je suis plutôt d'accord avec cette étude Oui, oui, oui. Oui, évidemment, j'ai pas fait une vidéo pour dire, ni ni gn on n'est pas amoureux, sinon ça sert à rien, quoi. Parce que pour savoir s'il t'aime ou non, il faut savoir savoir s'il est attiré par toi pour ensuite créer une relation amoureuse. Alors aujourd'hui, la vraie question qu'on se pose tous ensemble, c'est comment savoir si elle ou il est attiré par toi. Oui, tous ensemble, parce que vous allez aussi y répondre en commentaire. pour avoir un avis général et pour un peu de tâter le terrain, je t'ai posé la question sur mon Instagram. Et oui, si tu n'es pas abonné à mon Instagram ou à mon Snapchat, tu loupes beaucoup de choses. Mais bon, bref, t'as pas raté ta vie, t'inquiète. Tu peux mettre en pause, je te mets tous les liens là si tu veux t'abonner et pas Oui, oui, si tu veux le faire, fais-le maintenant, mets en pause parce que je te connais, ouais, tu vas oublier. En plus de ça, ça me fera très plaisir. Au pire, au sans ou fin de twerk. <musique> non. Pas. On va regarder ensemble sur Instagram ce que disent les gens. Je vais surtout prendre ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord du tout, comme ça, bah, vous voyez les trucs où je ne suis pas d'accord et je vous ferai ma synthèse. Te protège Non. Euh, moi, je protège des gens juste par gentillesse. Je ne suis absolument pas attirée par eux. Il te fixe Je vais vous le dire maintenant parce que c'est une question que vous me posez énormément. Est-ce que s'il me regarde, ça veut dire qu'il est amoureux ou attiré par moi euh, La réponse est souvent non. On va dire que par exemple, je prends mon cas, je regarde souvent tout le monde. Oui, il vous regarde parce que bah, peut-être parce qu'il peut pas vous plaire ou parce que quelqu'un a dit un truc sur vous peut-être pas. Il peut avoir plein de raisons, mais je pense que le fait qu'il vous regarde, ça n'implique absolument pas une attirance. Il y a eu beaucoup de quand vous regardez quand vous regardez, on va dire que des fois mes potes, je peux les regarder pendant des heures, on peut faire des, des regards et tout ça, mais il n'y a pas du tout d'attirance. Je pense que. Enfin, c'est compliqué, mais une personne vous regarde, ça veut pas dire forcément qu'elle est attirée par vous. Alors, oui, ça peut. <rire> moi, en toute sincérité, le mec déjà si me plaît, je le regarde pas. Et en plus de ça, je vais pas aller fixer le mec alors que je suis pas déjà capable de le regarder depuis de deux minutes. Je ne vais pas aller regarder si puis celui-là. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est peut-être vrai, mais là, c'est compliqué à avoir en temps réel. Je ne le regarde absolument pas, j'évite tout contact. Euh, eyes. Personnellement, depuis un petit moment, c'est un truc qui me fascine, c'est d'analyser, de comprendre, de regarder les gens société et du coup j'analyse toujours les séances de dragounettes, on va dire. alors bien évidemment je n'ai pas la science infuse bien évidemment je me trompe je ne sais pas tout même si oui des fois ça fait chier de reconnaître mais euh, on n'a pas toujours raison déjà faut savoir un point quand on est attiré par quelqu'un ça peut être un serial killer ça peut être un pervers ça peut être un méchant ça peut être un connard euh, l'attirance est toujours pire plus forte, plus fort que tout en fait on s'en foutra de tous ses défauts qu'on se le dise on est maso hein oui je m'inclus aussi dedans parce que oui on pense qu'avec l'amour on pourra faire changer cette personne donc de base, si une personne chipote en disant non, mais je veux pas m'être avec toi parce que t'es comme ci ou parce que c'est comme ça ou vous voyez qu'il est hésitant, c'est qu'il n'y a pas forcément une forte attirance envers vous. L'attirance, qu'on se le dit c'est vraiment plus fort que tout. On va vraiment avoir du mal à lutter, à se dire ne lui écris pas, ne lui réponds pas, ne fais pas ça parce que voilà telle ou telle raison, c'est très très dur. Et tu sais pourquoi ça Non Ah ok, ça veut dire que t'as pas regardé ma vidéo qui explique pourquoi on tombe amoureux, je te la mets ici, hein, je note. En tout cas, voilà, c'est une hormone qui vient de nous jouer des tours, mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui parle de pourquoi ben, l'attirance est plus fort que tout. Mais enfin bon. Fin, bon Merci monsieur le cerveau. Pour faire simple, j'ai tenté, je dis bien tenté, hein, de te faire une liste non exhaustive des choses qui montrent que la personne est attirée par toi. Alors attention, des fois, il mmh. y a une personne qui va avoir un ou deux choses de la liste, ça ne veut pas non plus dire forcément mmh. qu'elle est attirée par toi, mais vu des fois, il y a un combo de tout, la plupart du temps... Euh... Voilà. Le point numéro 1 c'est il ou elle te parle assez souvent. Je vais dire elle ou il tout le temps mais ça va comprendre les deux sexes. C'est vraiment une vidéo pour les deux sexes qui est une bonne excuse pour venir vous parler. Pour savoir, pour les cours, les plannings, les récré, qu'est-ce tu manges, qu'est-ce tu fais et pour entretenir une conversation des fois inutile. Mais bon tout prétexte est pour venir te parler. Par contre il y a des gens qui sont hyper timides et qui vont le faire par SMS. Notamment moi. Ça inclut le numéro 2. Alors attention hein parce que moi je suis euh, touchée par ce trouble. Vous allez comprendre. Je pense que vous il y en a beaucoup qui sont comme ça mais euh, je le mets ici. La petite anecdote à savoir c'est que quand un gars ça me plaît énormément, énormément, et ça a dû arriver deux, trois fois dans ma vie. Je deviens littéralement un flambi. Exemple, je vais tout faire pour créer un contact, pour me rapprocher de la personne, etc. Mais dès qu'elle va se trouver dans la même pièce que moi, en face de moi ou autre, je vais littéralement perdre mes moyens et devenir un, un, un flambi. Et ce que je vais faire pour me rassurer, c'est que je vais aller vers tout le monde. Je vais parler à tout le monde, sauf à cette personne. Et des fois la personne, du coup, elle pense que je m'en bats les couilles d'elle, alors qu'en fait, euh, c'est tout le contraire. Donc en point numéro 2, je vais dire que si la personne est toujours là où vous êtes, par exemple aux soirées, dans les cercles d'amis, etc., qu'elle est toujours assez proche de vous, sans l'être, ça peut être aussi vu comme un signe. Ou peut-être qu'il ou elle s'en bat les noisettes, ça euh, je sais pas non. Je précise aussi que quand même j'essaye de bah, d'aller vers cette personne plus ou moins des fois de lui parler, de lui faire des blagues, de le taquiner, etc... Tout en restant un peu à mes distances. Voilà, en gros, je fais la meuf qui s'en fout, qui s'en bat royalement, hein. Je fais ça comme technique. Quand j'arrête d'être à flambi, quand j'ai pris un peu d'assurance, et qu'il m'a mis suffisamment de feux verts, je vais enfin vers lui. En parlant de feux verts, c'est une expression que j'utilise parce que moi j'ai une théorie en fait. Quand euh, je vais draguer un garçon ou faire le premier pas, le premier bisou, etc., je lui envoie des feux verts avant, c'est-à-dire des signes. Ça peut être vraiment pas grand-chose. Exemple, s'asseoir à côté de lui, lui proposer euh, d'aller lui chercher des chips, faire des blagues, le taquiner, rigoler à ses blagues on va y revenir un peu plus tard mais en gros tous ces signes j'appelle ça des feux verts et plus j'ai de feux verts plus il y a de chances que je fasse le premier pas donc après c'est dans les deux sens hein si me donne des feux verts et que moi je donne pas de feux verts ça marche pas mais voilà plus un mec me plaît en fait plus un mec je le trouve parfait <musique> je demande de feu vert, pas bah, je vais me prendre un refoule parce que voilà j'ai besoin de feu vert à ce moment là Et qu'on se le dise la séduction c'est l'analyse corporelle d'autrui 3 on en revient, les blagues et le rire S'il rigole à tes blagues, tu rigoles à ses blagues Si vous avez des fous rires intergalactiques, même il n'y a que vous qui rigolez pour des blagues nulles Et qu'il y a un feeling, et attention le feeling c'est très important Par ça on ne l'a pas avec tout le monde Numéro 4, le feeling, I got a feeling. Oui, je veux faire un petit point spécial pour le feeling, parce que pour moi le feeling c'est laisser l'autre aller voir sous sa carapace. Et qu'on se le dise entre toi et moi, euh, si la personne tu t'en fous, si la personne te plaît pas, si la personne tu t'en bats les noisettes, tu la laisseras jamais avoir aucun feeling avec toi. Alors qu'une personne qui te plaît, tu vas essayer de lui envoyer un peu de feeling, comme ça là tu lui envoies du feeling, et si tu vois qu'il est réceptif à ton feeling, c'est bon signe, si tu vois qu'il reste de marbre, ça va pas. 5. L'épreuve de la bouteille. Ah alors cette épreuve là ne marche pas à tous les coups mais je la trouvais drôle à analyser et te la soumettre en vidéo. Pour moi cette épreuve est rare à échouer si la personne te plaît ou que tu lui plais mais bon ça peut arriver je pense. Hein. Mais bon là je suis sûre qu'il y a des mecs qui vont dire non je crois pas, non moi je suis un bonhomme, hein, ok je cède pas. Oui là je suis sexiste, sexiste parce que je dis que les hommes mais bien évidemment quand j'explique cette théorie c'est toujours vous messieurs qui disent euh, non c'est pas possible. Et pourtant... Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup analyser les couples qui se chafouinent, comme on dirait chez moi. Et même moi, j'ai mis cette euh, épreuve à, à rude épreuve. Quoique, des fois, j'ai juste soif. Bon, allez, j'arrête de faire durer le suspense et je t'explique en quoi ça consiste. Mais avant tout, il faut que je te mette un peu en situation. Imagine, t'es avec ton crush, vous êtes euh, en train de chafouiner, vous n'êtes pas ensemble, etc. Vous voilà, vous êtes euh, peut-être en groupe, une après-midi, un matin, bref. Vous avez la flemme. C'est genre une journée de flemme, vous traînez ensemble, vous êtes en mode flemme extrême. Tu vois, le genre de flemme où même si t'as envie d'aller aux toilettes, tu bougeras pas ton tortaille Le genre de flemme où tu peux pas tendre ton bras pour brancher ton chargeur, le genre de flemme où tu peux mourir de soif à tout moment. Soit euh, c'est une flemme de la mort, soit c'est vous êtes occupé. Par exemple, vous faites un truc, un jeu ou un truc du genre où vous êtes occupé. Euh, c'est important de préciser que ça marche pas si la personne est déjà debout en mode pompez-le, parce que là si elle vous fait ça, bah, ça sera plus de la gentillesse que de l'attirance. Bref, en tout cas, pour faire cette théorie, pour tester cette, cette chose, il faut quand même être assez proche de son, de son crush. Faut pas non plus être trop distant. Il faut déjà avoir un bon feeling, avoir euh, plein de points qui sont validés et voir que quand même euh, ça a l'air de plutôt bien se passer. Oh oui, c'est compliqué, j'avoue. Vous lui demandez n'importe quoi qui demande un effort. Oh please j'ai trop soif, tu veux pas me donner la bouteille s'il te plaît Ouah j'ai trop faim, tu veux pas aller me chercher le paquet de céréales s'il te plaît En bref, tu lui demandes un service que lui-même ne ferait pas pour lui. Alors soit il va dire oui directement, ce qui est super rare, ou soit il va répondre non la flemme, ce qui est humain. Et là, bah vous allez essayer de négocier avec vos yeux de biche. Mais s'il te plaît, j'ai trop trop soif Allez vas-y, ça te prend deux minutes, t'es à côté, s'il te plaît Bon, après, c'est une question d'analyse. Si tu forces trop et qu'il y va finalement à contre-coeur, euh, c'est pas bon signe. S'il y va, que ça le fait chier, oui, parce qu'il est toujours humain, mais que ça va il s'est levé pour vous, euh, c'est bon signe. J'ai déjà tenté et je me suis aperçu aussi que moi, je le faisais par exemple quand un garçon me plaît et qu'il me demande d'aller lui chercher quelque chose pour gagner des points dans son cœur, je vais y aller. Bon, pas forcément trop facilement parce que je veux pas non plus pour manger, passer pour la fille qui se lève trop facilement. Pour lui faire plaisir, je vais le faire, je vais lui faire à manger, je vais aller me lever, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Voilà, hein, je suis faible. Et qu'on se le dise, hein, si la personne ne me plaît pas, hein, ça Peut-être deux va se la chercher solo. Voilà, je me lève pas. Hein, parce que surtout moi, quand je me lève, il en faut. Faut vraiment que la personne me plaise. Hein. Bref, c'était une astuce tout con d'analyse de comportement humain, mais des fois il y a plein de choses à savoir sur ça et vous apprenez avec le temps. Tu as le droit de me prendre pour une psychopathe, mais vraiment j'adore analyser autrui et c'est un truc qui me passionne énormément. Bon, en conclusion, il ou elle est toujours présente, elle te taquine, il rigole avec toi, il t'envoie des feux verts et euh, il va te chercher des mail pops alors que c'est la flemme. Sache que c'est bon signe. C'est bon signe, oui, il y a du feeling, etc. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Est-ce que vous allez conclure ou non, c'est pas moi qui vous ça c'est vous, c'est une question de temps, il faut passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à plus se rapprocher pour que... Oui, dans cette vidéo, j'ai voulu partir de zéro, genre tu ne sais absolument pas si la personne, bah, tu lui plais ou non, etc. Après, euh, si euh, vous savez qu'il y a un feeling, si vous savez qu'il y a tout ça, euh, ça va se créer petit à petit, ça va évoluer de façon plus ou moins positive, ça dépend. En règle générale, j'arrive bien à analyser ce genre de choses, surtout sur les autres. Bon, un peu moins sur moi, mais sur les autres, j'y particulièrement bien. Sauf que des fois, il y a des, des, des garçons qui me laissent perplexe. En gros, ils ont tous les signes, mais comme ils m'envoient pas assez de Vert, pas assez de feu vert, pas de premier pas euh, pas de premier pas bah euh, voilà et puis ça tombe généralement sur des gens un peu timides du coup bah deux flambies en face bah ça peut pas forcément très bien conclure voilà j'espère que ma petite analyse t'aura plu j'ai vraiment besoin que tu me précises si des vidéos psychoanalyse plus poussées comme celle-ci te plaisent vraiment pour un avenir futur proche et donc dans cette vidéo tout particulièrement je compte sur toi pour voilà soit liker, soit mettre un commentaire mais me dire vraiment ce que t'en as pensé et Puis si t'as la flamme de commenter juste mets un petit pouce en l'air bonne soirée et surtout bonne pêche et moi je nomme euh, Julien Potini, Christian Hotel et puis Thomas Leroy. Hop, allez,